Coucou Youtube! Je tombe sur un des pangolins les plus mignons que vous avez jamais vu. Il était trop kiki, on a eu du mal de ouf à faire top 1. Je lui ai dit qu'il gagnerait un casque. Enfin, la première chose à laquelle il a pensé, c'est Mais d'où il vient ce casque? Mais toi, tu dois en avoir besoin. Euh, le cœur sur la merde. Je vous laisse regarder ça, pense à liker, commenter. Bisous. Ah, et j'ai eu sa mère au téléphone. Lipton Rafi 1. Je l'aime bien lui. Ça fait presque H1 à la fin. C'est mon pote. Yo Lipton Ouais allô Ça va ou quoi très bien, je suis nul au jeu. Sérieux Ben enfin, je suis pas très fort. Tu joues à quoi d'habitude Euh. Surveiller le ciel Rien. Ah oh, ouais, ok. Oh mais t'inquiète, moi je ça va, je... je me je me débrouille bien sur ce jeu. D'accord. Tu... tu regardes qui pour t'améliorer Euh bah moi des fois je regarde Skyrose. Ah C'est celui qui a la grosse voix là Ouais. Mais j'aime bien, mais je trouve qu'il est un peu vieux. <rire> Skyros, il joue avec une équipe, j'y pensais, c'est les Ploucs là. Ouais, je sais plus, je crois il y a Mapswell. Il est marrant mais il est pas bon. Ouais, il est pas bon. Je vais essayer de m'améliorer comme ça quand on jouera une prochaine fois ensemble, bah je vais être, je vais essayer d'être un peu meilleur. Non mais t'inquiète, hein, ton niveau il est très, il est très bien. C'est juste que là, y a plein de gens qui nous tombent dessus en boucle. Mais oui. je pense que, je pense que c'est parce que là je live un peu sur Twitch et que les oui, gens. Ah ouais, c'est cool. Ouais, et je pense que y a des gens qui regardent, tu vois. Ah ouais. Et que c'est peut-être pour ça qu'ils ah nous tombent ouais, dessus. Ouais, c'est salaud. C'est vraiment juste clairement des chiens de la casse. Mmh, moi, moi, je suis entièrement d'accord. Ils arrivent, oh, ils arrivent. En face. Ouais. Mmh. Nice. Et quand tu fais un kill, si tu veux un conseil, regarde ta minimap. T'auras toujours le point du deuxième oui, où est-ce qu'il est. -ce est, qu il ce il que est toujours. Ah nice, c'est le bon réflexe ça. Et toi t'es en live sur Twitch du coup Ouais ouais ouais. Il est à côté de toi, ton Bien Bienvenue Tout rire, le monde est mort. T'as es bah, tué l'autre Et tu et tu parles T'es trop fort. pas l'autre. Ah, ah bon c est, c est moi qui ai tué Ben oui, non, oui, je oui. l'ai mis KO. Prends l'arme à distance et, et défonce-le, lui. Vas-y. Il est où Attends. Je vois pas, alors. Tiens, il est non, juste pas là pas dans pas le creux. Vas-y, vas-y. Il a abandonné. Son mate est là-bas. Regarde, on le voit. Ah oui, oui, je l'ai vu. On le voit. Vas-y, on, on va, va le fumer Il est là. Vas-y, vas-y. Il est trempé. Il a trempé. Il a trempé. Je derrière lui. Vu. Oh j'ai trop mal à mon pouce à force d'appuyer sur la touche pour se pinter, là. Il s'envole. Ah oh, oui j'ai vu Il est crack Je le vois plus, il y a l'arbre. Son oh, mate là ouais. Crac, crack, il est one-shot, c'est vraiment. Et bah, ah, il est mort. Là il y a un mec en dessous, juste ah, là. Oui. Tu peux le tuer Euh non attends, je... oui oui, je peux venir et le tuer oui. Oh mais ça fait des traces sur le mur. Ouais, c'est une arme paintball. Tiens, tire un peu avec là sur ah. le mur, tu vas voir. Avec. Ah, ouais, c'est stylé. C'est marrant ça. Là, dans la. Ici. Ah, ouais, porte, j'ai entendu la porte s'ouvrir. vu on, on, on, on, on va en zone, non On va prendre le colis. Ouais, y'a un mec. T'inquiète, tue-le si tu peux. Ouais, ouais. À terre. Bien vu. Tu te débrouilles super bien pour oh. quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'heures de jeu. Hein. Ah ouais Ouais. Oh bah merci, ça fait. On, je ah prends oui, une petite autoréa. Oui carrément. Vas-y, prends. C'est bon. Oh, oui. Regarde, à droite, là. On tire dessus oh. ensemble Ouais. Bien vu. Là, là, là. Il nous a foutu une frappe dessus. Je, je, je vais vers eux à fond. Il faut finir le. C'est bon. Oh ah, là Elle t'a suivi. T'inquiète, t'inquiète. Ah, j'arrive, j'arrive. Taaaaa Attends, je prends des plaques, j'arrive. Il est où Rien, c'est juste des Il bottes. Ouais c'est juste des bottes en fait je, je te.. Hop Ah nice. des bots, okay. Et là en fait regarde on appuie sur le bouton là euh, Regarde ça va faire sortir l'argent euh... Vas-y fais que, appuyez, ah fais, oui. que appuyez, fais que appuyez, fais que appuyer, fais que appuyer. Vas-y je prends l'argent moi je prends l'argent vas-y appuie appuie appuie, appuie. Que... Oh la kichta On est, est riche gros. Oh trop fort ouais, Vas-y viens viens viens On les laisse On les laisse oh, on les laisse. laisse Viens Ouais On va tuer on va tuer les On va tuer les méchants en bas Regarde ils sont ils sont en dessous t'as vu si veux, vais... dans, dans ce bâtiment. Allez. Attends moi. Vas-y, je te laisse passer. Ah ouais Je te suis, oh, je il te suis. Et il, est en, il est en haut. Hein. Non, il, pense... il a dû sauter Je pense qu'il a, il a dû s'enfuir, ouais. Je vais mettre un drone pour qu'on sache où il est. Ah non, il est en haut. Il se déplace de toi en toi depuis tout à l'heure. Regarde, là, il est là. Oh. Il a shooté, mais fait très mal. Bien vu! Nice, bien joué ça. Son copain il est, il est assez loin. Hein. T'as vu? Il y a deux mecs qui campent là-haut. Euh, non, j'ai pas vu, mais au pire. En, en fait, en fait, regarde, là ils vont. Fais il, gaffe! Il, derrière! Il saute, il saute! Ouais, je Un je... inter! Rata, fais le même mouvement que oui. moi. Hop, tu viens là, tu viens sur le côté. Et hop! Oh, t'inquiète. Attends, je sais pas, j'y arrive pas. Ah, c'est bon. Je me suis fait repérer Il arrive Il est mort Ouais. Oh bien joué. Tiens, tu sais quoi On va prendre la hauteur ensemble. Comme ça, on va être bien. On est... Ouais, ouais. Ah, ouais Ah. bas. Peut-être. vu En plus j'ai une connexion un peu pourrie donc je bug un peu mais ça va. T'inquiète, t'inquiète. Il est, il est derrière le caillou non C'est ça ouais. Okay. Il est mort. T inquiète, t inquiète. Allez hop, je te rejoins. Nice. Et là y a, pas, y a pas, pas beaucoup de maisons hein, donc ça Viens, bien. Viens, on prend le toit juste. On est en euh, deux, attends, deux, ben. contre deux, deux contre 2 contre 1. 2 contre 2 contre 1. Non, je suis tombé. T'inquiète, t'inquiète. Attends, ne déplace pas trop, te déplace pas trop. Attends, sois patient. Là oh, regarde, oui. viens, hop, on reprend la zone. On en, on Allez, remonte on, remonte, en... on remonte, on remonte, on remonte, on s'en fiche. Okay. J'ai un masque à gaz, moi. Ah, mais hop, tu sautes juste sur le rebord, ok Viens comme moi sur le rebord, et hop, tu viens là. Eh oui. Tu, tu peux le tuer, s'il te plaît Il est blanc. Terre. Je te le finis. Nice. On reste sur le toit. Ah, ils sont en bas, dans le bâtiment. Ouais, j'entends. On est en 2 contre 2. On est bien là en plus. Hein. Ah Mais bah là on, a, là on est les rois du pétrole. Hein. On garde notre position oui, oui, oui. parce qu'elle est trop forte. Tu peux tirer un peu vite fait. Tu veux que je continue Ils sont en bas. Ils sur Ils étaient là, ils étaient là dans l'escalier. Ouais, ils campaient dans l'escaline. Allez, tu veux le faire. Tu peux le faire Aïe, je me suis fait mal, mais tu peux le faire Oh putain, il me la... met la pression ce petit bâtard. Tu, tu, tu les éclates Ah j'espère hein. C'est des campeurs, donc ça veut dire qu'ils sont pas très forts. C'est vrai. C'est ça, c'est pour gagner. Ouais. en fait t'as raison, on a sûrement gagné. Bah ouais, peut-être, hein. Après ils vont t'attendre dans l'escalier avec leurs deux mitraillettes. non. Euh, ouais. Oh, a... il s'est parachuté Tu l'as vu bien joué. Oui Bien joué Bien joué Bien joué Lotine, il est low, mets-toi des plaques et... Prends la source, non Oh Il est mort Yes On a gagné Wazard Waza Oh là là oh, oh, oh, oh, La victoire C'est toi qui a été trop bon. On a trop bien joué ensemble. J'ai trouvé mon nouveau mate pour l'été, les gars. combien de kills Je crois j'en ai pas fait beaucoup, mais c'est pas vrai. Ah ouais, t'as quitté direct. J'ai même pas eu le temps de voir. gars. <rire> <rire> <rire> oh ah mince. T'avais 4 kills pour beaucoup de dégâts. Et moi, j'en avais 16. Ah ouais on, on avait 20 kills. Non oh 16 kills Je vais te dire la vérité, Lipton. D'accord Mais moi, mon métier, depuis plusieurs années maintenant, c'est streamer. Depuis 2 ans, je suis sur YouTube. Ah, j'ai pas autant d'abonnés que Skyros, j'en ai 300 000 tu vois. Mais sur Twitch, là par exemple, il y a 9700 personnes qui te regardent en direct. Donc je suis, là, je, là par contre, je suis bien le premier mondial sur Warzone. Et tu vois, si tu trouvais que j'étais bon, c'est parce que j'avais gagné. j'ai gagné une petite compétition où il y avait 100 000 dollars à gagner. Ah bah c'est peut-être ça que j'ai vu. C'est peut-être ça que t'as vu. Pour ce qui est de t'envoyer ton cadeau, tout ça et tout, tu veux que je parle à tes parents ou tu veux me passer un mail, tu veux me passer un truc bah je vais, je vais t'envoyer ma maman Ouais vas-y envoie ta maman C'est pas l'habitude Mon fils m'appelle pour ça mais euh... Non mais après il est vraiment adorable votre enfant Genre il est, il est d'une du, gentillesse folle Et du coup bah, en fait je lui ai rien dit Je lui ai, je lui ai juste dit la vérité il y, a, il y a 15 minutes Sinon ça fait une heure et demie Je joue normalement avec lui D'accord Vous pouvez être fier hein. il, est, il est adorable Vraiment adorable euh... Ah bah écoutez, super! <rire> tant mieux. Tant, mieux! tant mieux! Alors ta maman elle a halluciné que t'avais gagné? Ouais, bah oui! Bah c'est la première fois que ça nous arrive, alors c'est cool! <rire> elle était trop gentille en tout cas! elle a Direct, elle a, elle a, elle a, elle a compris et tout, enfin c'est cool! C'est quoi ce skin? T'as vu? <rire> c'est euh. Ouais. Mais c'est le, le, le, le truc Terminator: chaque personnage. Tu peux le monter au niveau 20 et t'as genre 5 variantes du skin, c'est cool. Ah ouais c'est cool. Pas de ouf. Oh j'ai un truc coup par coup sur le toit, crack. Bien vu. bien crack sur moi. Il est mort. Là il est là, il est là. Attends je prends la Bruhne, j'arrive. Il est où? Vas-y. Je lui cours après. Derrière, derrière sur moi. Je suis mort moi. Ah non. Non, t'es sûr Ok, sur moi, je l'éclate, mec. Il m'a jeté un couteau, je suis mal. Non, fume-le. Non. Il a tué Je l'ai pas eu, mais il est low, il est low. Il va prendre la bruelle, mec. Mais... Bien oui, vu oui, Voilà, oui, c'est oui. ça qu'on veut. Tu m'envoies tes pépettes Ah ouais Bon. Oui, carrément, tiens. Merci. Mais... Y a rien. Merci oh, y a il est mignon Il est trop mignon, Doui. Je suis sur le plaque, là, on est bien. Ouais j'ai des euh, Ah, mais est ah je suis mort non, non, non. Ne viens pas, ne viens pas, ne viens pas, cours Il y a un brigand, un, hein. un brigand devant moi Je lui cours après Vas-y, okay. cours, Bien vu, il est où son teammate euh, En l'air, en l'air, il s'échappe, okay, il s'échappe bon. okay. Ah ouais t'as vu Bien vu là-bas Je l'ai fini Oh c'est quoi ce sniper a terre, à terre! Je l'ai mis à terre! Je leur cours dessus, capitaine! Vas-y, je te suis, de toute façon ils sont à terre! Euh... Reste Allez! Tu te ma gueule? Là. Oh, il a sauté, tu l'as vu! J'ai vu! Ça a pas déployé mon parachute, mais j'en ai. Ah, après. Grâce à toi, on a pu le tuer. Parce que le fait qu'il doit t'éclater les jambes devant lui, je crois que ça l'a perturbé. Poupi, Donc... poupie poupi poupie laisser... Ok, je sais ce que ça veut dire oh Ah, tu j'ai lancé l'alerte des poupies, normalement. Ouais. Poupi, hm. poupi parler... Ok, j'ai. Ok. Il est juste à ce bâtiment et il y a un hélicoptère aussi. J'ai lancé une grenade, j'ai raté ma grenade, j'ai relancé une grenade. Ils sont deux ça, ici, à... Un autre. Un vu. J'y vais Non, il est sorti À mon avis, il a une autoré à son pote. Tac, mort Vas-y, bien Oh là là là là là là, bien joué ça Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est garderie Tu pensais qu'on allait juste ah, manger du riz par contre, ça, On va t'en trouver une. Bien vu Ah ah sur moi sur moi. Oh Je sais pas comment j'ai survécu mais j'ai survécu. Ils arrivent, ils arrivent. Fait il est là, bien vu Je te file mon argent, ah tu vas ouais. prendre une autoréa, OK Euh ouais, je me mets des plaques et tout, Tiens. j'arrive. Et l'hélicoptère, il y a le pilote qui va mourir. Je jure, je ouais, t'entends. Oh, non, arrête. Sérieux Je te jure C'était pas le conducteur, c'était un autre. C'était celui sur le côté. Il, il a trompé, par contre. Je... Ah, J'ai mal sauté, j'arrive. Ah ah, ça me chute de derrière. T'inquiète, je suis là. Bien vu Mais voilà Bien vu C'est ça qu'on veut ah, oh, ah, oh, ça me shoot de autant Oh non il est... frappe Il est Nox qui tiraient dessus On est en deux contre deux On ah prend oui l'hélicoptère okay. et on essaie de les choper Non non non vraiment pas Ah ouais on... Là on est bien On prend Ok bon On, on tête... repère où ils sont et après Ah elle... là bas là bas euh, Poupie Ok ok j'ai vu Crac Y'en a un, il est crac. Moi j'ai tiré à côté Ouais, j'ai pas réussi à l'avoir. voir tu sais où est-ce qu'on va On a on un devrait... hélico on... pour bouger au pied Ouais, on va se placer sur la tour si t'as envie. Vas-y, je prends le minigun. Regarde, compte. ils sont devant. Non, j'ai sauté, mince. Oh non, capitaine. Attendez, je reviens vous chercher. Ah non, je ah me, oui, me fais allumer. Montez, bah, montez. Ça, ça, non, ça. non, je, perds, je vais perdre le je contrôle. Peux pas ah Non, c'est en sorte, j'ai survécu, j'ai survécu, excuse-moi. Viens jouer, bien jouer <rire> Mec, je suis très mal <rire> Il de se réveiller. Crac Trop fort. T y t y veux oh non. Aller, il y Y'a un mec qui est juste à côté de moi. Il est genre là. Il a faut, à la tour, hein. je vise le mec de la tour, à mon avis je crois qu'il est plus là. Ah si, il est en haut. Bien vu, t'es trop fort. Je mets une frappe Je mets une frappe sur le mec, j'espère qu'il va mourir. Crac Ok, ok. Alors. Le ZRG, c'est vraiment trop bien. Eh hey, je t'avais dit, tu vois. C'est Moi, c'est mon je style préféré. Auto, si ça passe, c'est... Bon. Oh, il s'est relevé, euh, le monsieur. Ah, il autoré à son pote. T'as encore des plaques, toi euh, J'en ai j'en ai trois. Il te reste du masque à gaz ou pas Euh Oui. Mais viens, on part dans le gaz, alors. Viens avec moi. Je fous le mal Masque à gaz alors. Euh... Nice, Mais viens, viens, on va se placer. Vas-y, t'as plus masque à gaz là donc je vais, je vais prendre beaucoup de dégâts. On, on se... Ouais, on se met ici, regarde. Ah, ok. Ouais, non, ça va, ça va me retirer ah. une plaque. Ouais. J'en ai oh craqué un. Ils sont trop chauds. Bah, En fait, c'est des campeurs. Hein. <rire> sont... Ouais, c'est nous qui avons la zone. Ok. Il est sorti. Ça a rusher Ça a rushé, rushé. J'ai vu, il est crack, down Bien joué bon. L'autre il court pour sa vie, il est en bas, il est en bas Il, il joué, court pour rien du tout, tout. C'est la première game, joué. la première victoire Voilà il est... Voilà C'est comme ça Il est trop heureux putain Poupi poupi poupi poupi poupi. Ça c'est l'alerte pour dire qu'il y a des gens. Bah alors t'en es nul Oh il a raison de... le kid Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves <rire> C'est trop bien C'est incroyable, t'as sa voix Bonjour comment... comment ça va Ça va Sky ça va, Rose, va et toi ah Écoute, merci Sky de, de t'être rendu disponible. Et du coup Bilipton c'est Sky Rose l'invité, le, le petit euh, l'ami qui devait venir. Ah ouais <rire> C'est toi dans les cool. yeux là-dessus mais Lilton il sait même pas et... ce que c'est un, un 3310, 33 tu sais ce que c'est un Litton, -ce Litton un Ouais Oh, oh putain Litton oh OUI oh, oh, Sky, faut que je te... Ah Sky il faut, faut que tu vois autre chose oh, Attends, Lipton tu oh. sais oh. La, phrase, la phrase que je t'ai dit tout à l'heure toi, ouais, toi tu dit toi tu crèves <rire> <Oui> <rire> Putain c'est génial T'as quel âge, <rire> Lilton 13 ans Ouais bah moi ça fait 13 ans que j'ai commencé Youtube tu vois donc c'est... C'est voilà, c'est pareil <rire> longtemps! Bah, ça fait toute ta vie, frérot! C'est toute ta vie, frérot! <rire> il lui a dit! <rire> ça, je dis pas, ouais, mais bon, de toute façon, on vieillit tous, on a euh, pas grand chose qu'on puisse faire. Allez, go! On oh. va aller! Tuer! Waza up? J'ai le c'est maintenant, vas-y, gueule! Lipton, gueule! <rire> What's Ouais <up> <rire> Oh, y'a du monde! Ah, mais vous, vous êtes à aïe, aïe, aïe! Aïe! Non, je les craque! Lipton, aïe. il manque que toi pour le tuer! J'essaye, j'essaye de venir. Je, oui. je crois qu'il y avait un peu plus d'une team. Oui. Voilà. Peu, sans vouloir spoil. Je, je crois oh. qu'on était dans de beaux draps. Mais c'est génial ça, j'adore ces débuts de game. Franchement, c'est. On s'amuse bien sur ce jeu, dis donc. Trois... Merci. Allez, ah bah, ah, peut... parfait, on est bien, on est bien, on est bien. Il était à toi Pourquoi ce silence de mort, Lipton Bien sûr. T'es déjà un Il petit voleur. De a 13 ans Brigand va Mais c'est toi, pas colis hein. Il me l'a tiré frérot, sous mes yeux Après non, il m'a mais... regardé comme un chac a fait une connerie frérot Et y'a l'autre... La prime qui... Elle est là, elle est sortie Aïe aïe aïe Oh elle est l'autre Est-ce qu'il aurait été mort Euh je sais pas, bah, attends... Euh je vais t'enfiler, je vais t'enfiler, attends... je Regarde attends, juste ça, je... a du monde autour Personne, personne autour les gars, personne autour... Là, c'est... Oh putain, y'a le monde Quoi ah oui T'as Lipton, Lipton, Lipton D'accord, j'arrive. Merci, merci, merci, merci, Prends les plaques, prends les plaques, prends les plaques Merci. Mais non, mais c'est trop trop Vous tirez où Mais c'est bah, normal, avec, avec, avec, le, avec, le, avec le sniper que je t'ai filé, avec, avec le trompé. sniper que je t'ai filé, Lipton, il faut vraiment dans la tête ah, et de près, vrai. tu vois. Elle est... Knock, uh, knock oui. sur la maison, dans la maison, dans la première. Merci Elle pour la fini. confirmation. L'autre est, l'autre est la maison d'après. Le qui se barre là, il a la queue entre ouais. les jambes, il fait NAAA, s'il vous plaît Mais TU <rire> tu peux me passer des plaques s'il te plaît Oui Putain T'as de bombarde Je l'ai touché frère Je l'ai touché tu Ah, je, je, je me suis fait crack je me suis fait crack Ah ouais Il est je où vo, Je le vois pas. Je sais pas où il est. Bah je sais pas, mais il est plus il est Mort. bien joué. Ah bah euh, L'avion il a. Euh... Je l'ai il, il est un peu court. C'est hein, la même team gros. J'ai racheté des plaques. Il, euh, il, il, il, il, le... il est crack le gars, il est crack, il est crack le gars. Le snipdog en violet, il est Le en violet sur le point rouge. J'arrive sur toi ici, je suis Allez vu. Je vais te dire honnêtement, je suis parti au bon moment, sinon j'étais mort. On m'a crack. Oh, oh. Où 300, Nord 330, elle vient la balle. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Pacino, euh, a pas fait long feu. Je vais essayer de faire du repérage, je vois rien. Les deux sont le point rouge là dans le hangar. Ah oui, oui, je les vois, ils me shootent. Aïe, aïe, aïe. Ah non, mais il y a plus que lui en fait. Ils sont beaucoup. C'est encore les mêmes. Allez, viens mon cochon. C'est quoi, ce qui... <rire> son... ce... quoi ça C'est quoi ça Ça, c'est son... C'est quoi ça C'est son klaxon horrible à Sky Rose. Ah ouais. Gaffe, Sky. Attends, mais ils sont où Mais ils sont où Qui c'est qui me tire dessus Bon, là, là, sur moi mec Je viens t'aider, Lipton. Sur moi mec il... Mec, il est one shot, vraiment. Mais il était où Tu peux me ré ou pas Bien sûr. Ah, y a un gars super loin Laisse-moi un peu de temps, Lipton, juste pour vérifier que tout, tout va bien. Attention, y a, oui y, a, y a un crapule un peu plus loin. Il arrive ta droite derrière Oh le dernier en vie, je va dans le trou là. Oh Oui, bien joué ça Bien joué là, Surtout qu'il y avait courage, un gars, moi celui qui m'a tué, il était dans un petit coin euh... ah Ouais, ouais, vas-y, vas-y Le bunker est pas fait, vas-y venez là, on peut se mettre super bien Vas-y, je suis là, frérot Faites gaffe, je mets une frappe J'ai mis une frappe à dispersion, j'ai mis une frappe à dispersion Vous pouvez sortir Ouais, la même, j'ai sera... mis une frappe aussi Mec, on peut pas sortir. Ah non. Ils, je sais pas comment c'est possible, mais ils prennent pas la frappe. Hein. Ils nous attendent. Euh, je, je viens, frérot, je viens, je viens, je viens. C'est vraiment des chiens. A terre, vas-y, go, ouais, sort, le sort, le sort le frérot. Le arrive le arrive, arrive. Vas-y, Sky, sortez, Sky, les gars. Faites-moi faites confiance, sortez. Ouais, vas-y, Sky, je te suis, je suis derrière toi. Tu sors, on les allume. Quel fils de pute. Je pas où il est sur le poteau là, mais. T'as ah, vu, court, le... Go se mettre en zone, on est, on est, on est ouais, bien là. As rien. On peut prendre le ballon va ouais. vous les prendre. Soldat ennemi Là, tu l'as vu Il prend son colis. Bien, me... bien vu. Oh mais ce que tu as vu Attends Alors. exécute le show Non, <rire> j'ai pas pu pouler. Là, là-bas. Là, là, -bas. Là, là, De, là, Deux, là, deux, là, là ouais. deux, deux, deux équipes. Ouais, à droite aussi. Droite, mais c'est ouais, euh, mais quoi, go go, go jouer propre Sky, on, on, on clear la droite On va à droite, on va tous à ouais. droite, non on, on clear la droite et on va, on va temporiser de ce côté Là, en face On n'a pas, pas eu le temps de le tuer, il est one shot, ah il me il me snipe hein. Ils sont bizarres eux hein. On les rush, on les rush Eux ils sont chelous, fais attention ah ouais On rentre Oh t'es déjà rentré ça. Te t inquiète, t inquiète. là ça. T'inquiète, t'inquiète. y a exter... un truc, euh... Sky, plus, tu, tu peux aider Ils sont dans ce secteur frérot. Mais c'est du gros joueur là match. Sky. Hein. Ah. Il était là, là, là, là, Il reste énormément de là. personnes les gars, faites gaffe. Hein. Ah oui là Je les craque. non. Sur moi sur, sur moi, sur moi, sur moi J'ai un jeton de les gars, j'arrive. Enfin, je crois que j'en ai... Oui, j'en ai bien normalement. Ce mec, il est pas normal, gros. Pourquoi j'avais pas... Bah, j'avais... J'avais un jeton. Y'en a d'autres qui arrivent, Chaud. Bien joué. Bien joué, Chaud. Là, là c'est chaud, il, il est, mal... Il il est très derrière très toi. mal, Chaud. Derrière moi, derrière moi, ah, Chaud non, est... Mais d'où il sort <rire> Oh non, mais non... Oh non, on est mort, je pense. Non, t'es mort, Chaud. <rire> C'est mort chaud à mon avis là! C'est fini, Topipo! C'est ce que tu crois Non, là. non, non laisse-le, laisse-le, laisse t'inquiète, t'inquiète! Ouais, non! Ah, y'a pas Putain, non! Ah, ils étaient tous sur nous quoi! Ah, JPP! Ah donc... mec, c'était trop bien, dommage! Oh non, ils Attends, étaient mais... tous sur nous! Du coup, on se retrouve bientôt pour de belles aventures! Ouais, Exa non, exactement! Amuse-toi amuse bien avec, euh, avec ta femme! Ouais, allez, bonne journée à tous. Euh, bisous mon frère, tu bisous. Tu à moi. Bisous, bisous. bisous. Bah, ciao, ciao. Euh, je, je sais que as pas encore, as, tu, tu, tu dois pas encore avoir deux femmes normalement, Lipton. Non, non.